Il m'arrive de ouf! Fat! Quoi, quoi? Quoi? Il m'arrive un truc de malade! Ah, attends, enfin, qu'est-ce qui se passe? Non, mais sans déconner, un truc de barjo de gueudin! Il t'arrive toujours des trucs de fou! J'ai failli me, me faire bouffer, je te jure! Ouais. Ah, euh, attends, non, mais sans attends, déconner! Attends, attends, attends je finis là! Non, voilà. mais putain, voilà. Fat! fat Ouais, ok! Ouais, je vais être mort! Désolé, ça, c'est Il hein. m'arrive un truc de malade. Un truc de malade. Un truc de... Ben, attends, mais si tu ne peux pas le prendre, j'ai des nids trop longs, comme ça. <rire> des là, je des nids trop longs, Je veux dire, deux, un là, un là. Ils sont à quoi ouais. enfin, Un mètre du je te jure. On prend une solution. Je sais pas quoi faire. Les trucs, ils sont comme ça. Ils ont fait une violette. Ta fleur de mouche, C'est pas des mouches, c'est des frelons. On peut monter dessus. Je <rire> <Mais non. rire> te jure, je ne sais pas. C'est impossible Je suis dans la main enfin, J'ai des gamins qui sont très dangereux marcher, faire, faire, Ah mais ça c'est une mission pour Dédé Frelon Vous avez un problème de Frelon Vous avez été pris pour le combat Ça ah ah, tourne Ah putain j'ai mis le texte <rire> <rire> J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nique. Allez, aujourd'hui, un petit nid de frelons, voire deux petits nids de frelons. Allez, je vais vous montrer ça dans une maison. Deux nids de frelons côte à côte. Des frelons asiatiques, bien sûr. Allez, on va vous montrer ça après le petit chemin. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y en a un là et un là. Donc je vais mettre l'échelle, m'habiller et je vous montre ça. Allez, c'est parti pour le combat. Donc il faut faire attention parce que c'est du travail en hauteur. Donc ça reste quand même un peu dangereux sur une échelle j'aurais pu utiliser une perche mais bon j'avais envie de vous montrer quand même de près le nid on va s'y mettre à l'ombre un peu voilà on est sur des nids de asiatiques donc vous avez le premier qui est là tout petit là, je commence à me faire attaquer et là vous avez le deuxième un peu plus gros Ça fait vraiment attention Du coup, à côté, vous avez des lignes de qui sont partis, à cause des frelons Donc là, je me fais attaquer des deux côtés On va essayer de traiter ça bon, Je vous obligé de, de couper la caméra pour traiter, parce que sur une échelle, avec un bras, c'est pas facile Donc voilà, je vais traiter Regardez bon, quand même, comment ça vole Donc là vous avez les flancs qui sortent. Hein. Mmh. Ont pris la poudre. Et on va regarder le deuxième. Un peu moins de monde. Mmh. Mais les flancs sont toujours là. On va faire un petit coup. Allez, la première galette. Donc ça vole assez, il hein. y a du monde. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu deux nids de frelons asiatiques, c'est plutôt rare d'avoir aussi près. Mais ça arrive, sous, ça arrive de plus en plus. Voilà, Les frelons s'adaptent, surtout l'asiatique. Donc faire très attention de jamais faire soi-même. Appelez toujours un professionnel. Allez N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les bébés.